Bonsoir chers abonnés, chers internautes. La voix du peuple a un message à vous faire passer. J'ai quelque chose d'important, une information qui provient directement de, du droit constitutionnel. Il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé ce que je pensais des violences policières. J'ai vu de la violence policière et j'en vois tous les jours dans les actes qui se précèdent et dans les actes qui se suivent. Les violences policières sont de plus en plus violentes et, euh, et font de plus en plus l'objet d'une affraction Je vais vous parler, mesdames et messieurs, je vais vous parler du CPI. Je vais vous parler d'un code pénal international. La Cour pénale internationale, qui est saisie par un procureur, dit selon un article, et selon l'information que j'ai, pardon, ça a coupé, j'ai pas envie qu'on m'appelle, l'article 7 du statut de Rome. Voici ce qui le dit. « Attaque contre les civils ». C'est un article qui protège le peuple, le civil. Ce, cet article 7 précise exactement le cas concret de cette attaque. Le cas, c'est acte commis inhumain, causant intentionnellement de grandes souffrances et à l'intégrité physique d'une population qui manifeste, d'un groupe, et j'ai pas fini, avec le, la lettre H qui dit que le motif et l'objet de cette attaque est d'ordre politique. L'article 7 de la Cour pénale international qui a été ratifié donc euh, le, du statut de Rome hein, je parle de l'article la, de 7 du statut de Rome hein, on est bien d'accord précise et là je le répète, soyez attentifs cet article 7 défend les êtres humains qui ont le droit les êtres humains pacifiques donc quel que soit le groupe qui manifestent dans les rues pacifiquement donc c'est un droit fondamental de la Constitution. Ils sont protégés par l'article 7. Et surtout des agressions des violences policières. Les violences policières dont ils font l'objet. Si je fais cette vidéo, c'est que je suis dans mon droit de vous le dire. C'est un acte pénal que nous voyons là dans les rues, à chaque mouvement des Gilets jaunes. Je ne voulais pas en parler, mais j'en parle parce que j'estime que c'est très important. C'est très important de connaître nos droits lorsque nous manifestons. Je ne parle pas des casseurs. Les casseurs, c'est autre chose. Voilà. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui manifestent pour une, une cause réelle et juste, et ceux qui sont pleins d'argent, hein, et ceux qui sont à part tout ça, qui viennent dans le groupe pour foutre la merde, et discréditer le mouvement pacifique. C'est très important que je vous dise. La Cour internationale, donc la Cour pénale internationale, dans l'article 7, dit aussi on n'a pas le droit d'attaquer tout civil qui manifeste. Un comportement à atteindre la population civile pour application d'un État politique, déni intentionnel d'attaquer un groupe, de son identité, atteindre réellement la cause qui consiste à manifester contre un, une politique, un désaccord politique. C'est un droit fondamental que le citoyen il a. C'est un délit de droit constitutionnel et c'est un crime contre l'humanité. Donc ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que il y a une avocate. Ce que je vous dis là, ça ne vient pas de moi. Ce sont des informations que j'ai prises sur le droit constitutionnel par le biais d'une avocate. Une avocate pénale, une avocate, bref. Une juriste pour saisir la, la Cour euh, pénale internationale. Je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information de savoir si c'est un avocat qui peut saisir ou si c'est plutôt un procureur. Ça, ça reste encore à voir et à être étudié. D'accord. Euh, voilà. Je salue tout le monde. Merci d'être là. Hein. Je suis, je vous assure, je suis indigné, je suis effrayé, je suis, j'ai un sentiment qui est partagé entre la haine, le dégoût, la peur et le pessimiste. Quand je vois ce qui s'est passé dans les rues, et quand je vois ces gilets jaunes, quand je vois ce, cette population qui continue à avancer, Je n'ai pas de propos diffamant envers le, le gouvernement, je n'ai pas de propos diffamants envers Castaner, je n'ai pas de propos diffamants envers Macron, je ne suis pas là, je ne fais pas cette vidéo pour voilà pour parler mal de la politique des politiciens. J'ai une pensée personnelle. Là, je, je vais être transparent. Seulement, je mets en avant un droit constitutionnel. Et je fais savoir à la population, la population, que ce droit constitutionnel protège les civils, et surtout quand ils sont attaqués. Parce qu'on est en plein dans l'article 7, là, du statut de Rome. Hein. Attaque contre civil, un cas, acte commis inhumain, causant intentionnellement des grandes souffrances à l'intégrité physique, la etc., et pour un motif d'ordre politique. L'article 7 parle de ça. Donc c'est très important, ce que je vous dis. Le... Les violences policières, c'est un comportement à atteindre la population civile hein, euh, pour une application qui a un rapport avec la politique. On est en plein dans l'article 7 et ce qui se passe dans les rues, normalement, ça doit faire l'objet d'une sanction pénale par la Cour pénale internationale, saisie par un procureur. il y a lieu de s'intéresser à l'article 7 de la Constitution. Euh, il y a beaucoup d'articles qui parlent de, de violence, etc. Est-ce que, est que, foncièrement, nous avons le droit d'avoir un recours lorsque nous lorsqu'on a été victime d'une atteinte à l'intégrité directement en... en tout simplement en manifestant d'une manière pacifique. La, la question, elle est là. Et cette question, c'est laquelle je voulais y répondre. Eh bien, je vous réponds avec l'article 7. Voilà, cet article 7 qui protège la population dans son intention de vouloir manifester. La procédure en ces pays, en ces pays risque d'être très longue. Euh, pour quelles raisons Ce qui est compliqué, et là il faut être très prudent, c'est lorsque on s'attaque à un gouvernement ou à un membre du gouvernement, à un haut fonctionnaire de l'État, il faut, il faut faire les choses selon les règles et la loi. C'est la seule alternative pour ne pas être emmerdé de toute façon et surtout ne, ne pas risquer d'avoir des emmerdes. La loi, elle est faite pour tout le monde, hein D'accord Si M. Castaner a une incompétence, si M. Castaner commet des infractions pénales, j'ai bien dit « si », il faut le prouver. Et pour le prouver, il faut l'assigner en justice. Voilà. Et pour assigner un haut fonctionnaire de l'État, et puis euh, le président Macron est responsable aussi, semble-t-il, Puisqu'on parle de violence policière, bien entendu. Le seul moyen, je vous y réponds, c'est la Cour pénale internationale. Alors maintenant, ceux qui, veulent, ceux qui veulent porter plainte, ceux qui ont été victimes de violences, euh, eh bien je vous invite à en savoir plus sur cet article 7. Je pense que c'est très intéressant, cette information que j'ai eue de cette juriste. Et je pense que ça peut donner espoir, peut-être que d'essayer euh, de se protéger contre ces menaces policières. J'ai vu une autre vidéo où il y a deux personnes, mari et femme, semble-t-il, qui disaient sur YouTube, peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas, une chose extrêmement importante et tout à fait édifiante, qui a dialogué avec un officier de police, je ne sais pas si c'était un CRS ou un gendarme, qui disait ceci, écoutez bien, le mouvement des gilets jaunes n'a pas de leader. Ça veut dire qu'il est insaisissable. Dans son mouvement à lui, et, ça, et voilà ce qu'a ce qu dit cet homme, hein, ce, ce fonctionnaire de police, il a dit que au gouvernement, il les avait comme ça. C'est pour ça qu'ils avaient amplifié leurs attaques et qu'ils avaient amplifié euh, cette répression euh, violente des forces de l'ordre. Parce que là-haut, ça commence à flipper. Et ça commence à flipper dur. Vous voyez Et euh, ce fonctionnaire de police, qui ne donnera pas son nom, bien évidemment, a dit que euh, plus ça allait, et plus le mouvement commençait à déstabiliser un petit peu le, la quiétude que les hommes politiques avaient dans leurs droits et puis surtout leur pouvoir. Voilà. Alors, ce qu'il faut garder espoir, moi je pense que. On a tous le droit de manifester contre, que, contre un désaccord politique, contre une oligarchie, contre un semblant de démocratie qui n'existe pas en réalité, pour obtenir, bien évidemment, ce référendum initiative des citoyens, pour réécrire la Constitution, qu'elle soit en faveur du citoyen, qu'elle puisse apporter eh ben, une vie meilleure, et puis un confort... Euh, pécunier, donc y a un confort euh, au niveau de, des salaires, et puis et il puis y a tout un tas de trucs. De toute façon, euh, la constitution, euh, on peut la réécrire. Euh, c'est possible, hein, c'est pas impossible. Mais le problème, c'est que en ce moment, j'ai plutôt l'impression que c'est une enclume, et le marteau est l'enclume, hein, on va dire. Bon, et au milieu, euh, au milieu, quelques gilets jaunes. Entre les deux voilà j'aimerais apporter mon soutien à christophe hein. à christophe euh, qui n'a qui pas perdu son œil, mais qui semble-t-il euh, a besoin de soins médicaux et peut-être que sa vue euh, sera altérée par la suite je ne connais pas cet homme là mais j'ai entendu de j'ai entendu de bonnes choses sur lui euh, c'est une personne qui visiblement vraisemblablement est une personne qui est pacifique, qui est, qui est très humble et qui est très courageux et surtout qui reste zen avec tout ce qui lui est arrivé, avec la gravité de sa blessure. Je ne veux, je veux pas influencer le monde sur la suite des événements. Il est important de savoir ce qu'on fait lorsqu'on veut manifester. Je pense que le gouvernement ne sait pas différencier les casseurs et les gilets jaunes. Ils ont stigmatisé, ils ont confondu les deux et ils ont regroupé les deux afin de, de se donner un alibi pour passer à la vitesse supérieure parce qu'ils les ont comme ça. Voilà. Si j'étais de journaliste, je dirais, j'expliquerais ce qui se passe sans, sans avoir d'état d'âme. Mais si je faisais ça, je serais vraiment un faux cul. Je serais un sale faux cul de faire ça, que de me voiler la face en racontant des histoires, en étant, en faisant semblant d'être concerné, de ne pas être concerné, pardon. Je suis concerné par ce qui se passe dans la rue, parce que je suis un citoyen français, et je, suis, je, je vis dans le même régime que tout le monde. J'ai les mêmes problèmes que tout le monde, et de toute évidence, je suis concerné par cette fracture sociale, par ce problème euh, que l'on a euh, en France... Euh, les lobbies, et puis euh, les politiques qui, qui, malheureusement, se gavent, et puis le peuple français qui, lui, pleure et se plaint et... Euh, et en bave. Voilà. Et je trouve que ça, c'est une bonne raison pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour être dans la rue, et puis depuis maintenant, plus d'un mois maintenant, hein, depuis plus d'un mois, euh, le mouvement, il est là, il est présent, même dans, mon, dans ma ville, à moi, je vois des, des gilets jaunes, alors que là, il est en train de neiger. Ils sont dehors sur un rond-point et ils passent la nuit. C'est quand même incroyable, ça. Je veux dire, s'il n'y a pas de solidarité... si, si Je veux dire, ça, c'est le... C'est l'avenir de la France, C'est l'avenir de la France. Moi, je salue les gens qui font ça. Et quand j'apprends que ce genre de personnes-là, qui sont finalement... Présent quelque part et que l'on atteint, comme je le disais, sur le code article 7 du code euh, pénal international du statut de Rome qui a été ratifié, attaque, attaque contre civils gratuitement. On a vu des choses incroyables sur l'acte 11 des Gilets jaunes. Christophe, un, un flashball dans, les, dans, dans la gueule, quoi, pour atteindre vraiment. Euh, on a vraiment ciblé la tête. Ils étaient plus plus d'un à, à cibler sa tête, à l'attaquer gratuitement. Après, on peut faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé. On s'aperçoit. On s'aperçoit de quoi J'ai encore vu une vidéo qui m'a... Enfin, je vous assure. Cette vidéo, quand je l'ai vue, j'en ai vu pas mal qui m'ont énervé, mais celle-là... J'ai vu une vidéo où c'était la BAC. Quatre flics de la BAC sur un homme. Et puis, autour, il y avait des flics qui étaient là pour éviter que d'autres personnes prennent parti. Alors, il y en avait deux qui tenaient les bras. Et puis, il y en avait un autre qui a pris la tête d'un mec, d'un gilet jaune ou un, un citoyen qui manifestait. Et je vous assure, il y avait le son dans la vidéo. Il a tapé la tête comme ça, devant le nez, sur le, sur le goudron. Il lui a tapé la tête, il lui a éclaté le nez, ça saignait partout. Il lui a mis le genou derrière la tête, comme ça, en disant « Bouge pas les liens d'un air haineux, hargneux, méchant. Quand j'ai vu cette vidéo, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire vraiment la vérité de ce qui m'est passé par la tête quand j'ai vu cette vidéo. Je me suis dit, voilà, je me suis dit quelque chose. La violence appelle la violence. Je ne suis pas un assassin. Mais je peux vous assurer que je peux devenir un assassin en voyant ça. Si c'est mon frère que je vois, si c'est mon frère que je vois subir ça par un flic, si j'ai sur moi un fusil de chasse ou une arme, je tire. Je tire sur cette personne, sur tout le monde, je tire. Vous voyez ce que je veux dire Et là, il ne s'est pas passé ça. Il ne s'est pas passé ça. Et là, c'est pourquoi je dis ça parce que les gens qui sont autour restent pacifiques. Ils sont outrés, ils gueulent, ils sont là, ils se disent, ah ben, mais ils ne font rien, ils restent pacifiques. Et ça, je veux saluer ça. Bravo. Parce que je vous assure qu'il n'y a pas pire de démonstration pour mettre la haine à quelqu'un que de voir un policier de la BAC faire ça un individu qui, quelque part, manifeste pour une raison pacifique. Parce que cet homme-là, il va falloir qu'il justifie pourquoi... Il a fracassé le nez, il a cassé le nez de cette personne en fracassant sa tête comme sa tête en avant sur le goudron. Si cette personne-là ne doit pas répondre devant, la, devant une cour pénale, expliquez-moi. Expliquez-moi, est-ce que, est -ce que cette personne-là, oui ou non, va devoir passer devant un tribunal correctionnel Il va falloir qu'elle réponde devant un juge. Et il y en a plein dans, dans ce cas-là. Parce qu'on peut dire que Castaner est responsable. Mais les flics qui font ça. Les flics qui font ça. Ils ne sont pas obligés de le faire. S'ils le font, c'est que ce sont des sadiques. Voilà. C'est du sadisme pur et simple, ça. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse de toute urgence, ça. Voilà. Quand j'ai vu cette vidéo, quand j'ai vu la vidéo de Christophe, même bonhomme que je suis, j'avais envie de pleurer. J'avais envie, envie de pleurer devant, devant cette vidéo, où je me disais, mais, mais bon sang, mais pourquoi, pourquoi vous faites ça J'étais presque dans la rue avec cette femme qui gueulait, pourquoi vous faites ça Avec ces gens tout autour qui ne pouvaient rien faire. Con, contre ces flics, ripoux, haineux, violents. C'est pour ça que, madame, mesdames et messieurs, chers internautes, je suis obligé de faire une vidéo comme ça dans ma chaîne YouTube. Même si je fais plein de choses parce que ma chaîne est atypique. Mais je suis obligé d'en parler au peuple. Je suis obligé d'en parler sur, sur ma chaîne. Parce que ce n'est pas quelque chose qui doit être tu. Vous comprenez Ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder pour soi, ça. Voilà. J'espère que l'issue des Gilets jaunes, l'issue de toute cette histoire, j'espère qu'on va vers une victoire pacifique. Parce que Castaner voulait une discussion, mais visiblement, la discussion, on l'a pas. Hein Il dit qu'il est prêt à ouvrir le débat. Mais qu'est-ce que vous voulez discuter avec des gens qui nous agressent et qui tentent de nous tuer parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Ils tentent de nous tuer dans la rue. C'est malheureux. Hein. Voilà. Donc, l'article 7 du Code pénal, du Code pénal international euh, du statut de Rome. Il faut, faut essayer d'en prendre connaissance. Lorsque vous serez dans la... Alors, il y, quelque... y a une question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. Et peut-être que cette question est, est stupide. Hein, je ne sais pas. Je n'appelle pas à la haine. Je n'appelle pas à la haine. Je vous assure, je ne veux pas que les gilets jaunes deviennent des soldats. Je vous assure, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Ce que j'aimerais, c'est que les forces de police se retournent contre le gouvernement. En disant, c'est bon, moi je, je me mets en arrêt, c'est bon, tout ce qu'on fait c'est de la merde, ça, ça dégénère, on, on fait du mal au peuple, je, moi je tiens à ma famille, mes enfants... Voilà, il faut qu'ils se remettent en question. Tous ces flics-là, il faut qu'ils se remettent en question. Et il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont protégés par le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est Macron. Et Macron, c'est cinq ans. Un quinquennat. Quand Macron sortira, parce qu'il ne sera pas réélu, c'est une certitude. Il ne sera pas réélu. Et s'il ne part pas avant. Mais tous, tous les... Tous les les hauts fonctionnaires qui sont autour de Macron, ils vont dégager aussi. Et lorsqu'ils vont dégager, ils vont perdre quoi Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils vont perdre à votre avis L'immunité diplomatique. Comme Macron, ça, ça va devenir un citoyen qui sera sanctionnable. Voilà. Et ces gens-là vont devoir répondre de toute évidence à tout ce qui s'est passé, un jour ou l'autre. Hein Il y a plein de vidéos sur Youtube qui disent la même chose que moi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Macron ne, ne démissionne pas. Il a le peuple sur son dos qui en a marre. Il a, per il a, perdu, il a perdu le crédit d'une grande population, à part bien sûr ceux qui ont du pognon. Euh, évidemment, eux, ils n'ont pas besoin de manifester. Mais, Mais euh, toutes les personnes qui sont des citoyens lambda français, hein, ben, ces gens-là... Si on leur demande ce qu'ils pensent de Macron, qu'est-ce qu'ils vont dire à votre avis C'est un connard démission... qui donne sa démission, etc. Et lui, il le sait, Macron, ça. Il le sait. Et Rien que pour ça, déjà, il devrait démissionner. Puisqu'il a plus le crédit de la population. Il a beau eu faire son discours à la lettre, il a beau eu faire euh, cette réunion extraordinaire où il y avait tous les maires, ça n'a rien donné du tout, ça. Ça a été une catastrophe, là. Ça a été une catastrophe, là. Je pense que dans sa tête, il va falloir qu'il qu pense quand même à son avenir. Moi, vous, vous rendez compte si moi, je ne enfin, je sais pas, je, je me demande ce qui se passe dans sa tête à cet homme-là. Parce que quand il sera plus au gouvernement, c'est un homme qui va marcher dans la rue, et il sera détesté de tout le peuple français, de tous les citoyens qui vont le regarder, d'un air méchant. « Toi, tu as été un salopard, toi, si, toi, là !» Dans sa tête... Il n'y pense pas à ça. Enfin, je sais pas, moi je. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être pour ça que je me dis que finalement, peut-être qu'il va, qu va démissionner. On ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas. Moi, si. L'exemple que j'ai, si je travaille pour une société, que je suis vendeur, je vends, un, je vends un produit. Bon, là, en l'occurrence, lui, c'est le VRP de la France. Lui, ce qu'il vend, c'est la France. Carrément. Bon, ça, c'est le produit. La France, c'est le peuple français, la France. Et le client, c'est le marché international, c'est les autres États, etc. Hein? Et son entreprise, c'est le gouvernement. Voilà, admettons. Hein? Okay? Mais si un jour, le produit que je vends, il est plus fiable, hein? il est invendable, je ne veux pas continuer à essayer de le vendre, c'est pareil. Pourquoi il, pourquoi il s'obstine à vouloir rester chef d'État avec un peuple qui se retourne contre lui. Ce que je disais dans une vidéo précédente, je, je disais que euh, un président de la République, où le peuple se retourne contre lui, les autres pays, à votre avis, qu'est-ce qu'ils pensent de ce chef d'État-là Que ce soit sur le marché international, d'accord que ce soit sur son crédit, euh, sur sa crédibilité, je veux dire et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Parce qu'il y a. Ils perdent des... Perd des parts de marché, ils perdent un... perd du pognon. À chaque manifestation, ils perdent du pognon. Voilà. Qu'il y ait de la casse ou pas, ils perdent du pognon. Pourquoi Parce que les flics, il faut les payer. Ces flics-là qui vont dans la rue, il faut les payer. Hein. Et euh, on les paye peut-être avec nos impôts, mais l'argent des impôts ils étaient prévus pour autre chose, mais là, ils sont pour du coup, là, ils en donnent plus pour les forces de l'ordre. Mais à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Il faut que les forces de l'ordre, je vous dis, euh, c'est pour ça qu'Éric Drouet, que je salue, euh, avait proposé une grève nationale. J'espère que je ne me trompe pas. Je pense que j'avais vu, en tout cas, euh, que c'est lui qui avait proposé ça, qui avait évoqué ça. Et je n'aimerais pas me tromper, j'espère pas. Euh, c'est pour ça que les forces de l'ordre, c'est là qu'on je pense que c'est là la rupture, la rupture va arriver, vous savez à quel moment, messieurs, dames, lorsque les forces de l'ordre vont dire, vont aller, vont descendre dans la rue, et au lieu d'être en face de nous, ils vont nous tourner le dos. Vous voyez ce que je veux dire Et ils seront devant nous. Et ça, c'est quelque chose qui peut très bien arriver. Si les forces de l'ordre se retournent contre le gouvernement, le gouvernement a perdu. Il pourra appeler les gendarmes. Il n'a pas le droit de toute façon. Il n'a pas le droit d'appeler l'armée. L'armée n'a rien à faire dans un mouvement de citoyens pacifiques qui manifestent, en plus manifestation déclarée, parce que j'ai vu une personne sur Internet qui disait Nous, on a déclaré <coughs> qu'on allait manifester à tel endroit. Et lorsque nous sommes arrivés à cet endroit-là, eh ben, nous nous sommes fait charger par les forces de l'ordre. Oh on nous demande de déclarer, enfin, on nous demande, c'est la personne qui disait ça. Il est demandé de déclarer ces manifestations et de donner le lieu et l'heure exacte. Pour quelles raisons Pour des raisons de sécurité. À partir du moment où c'est fait dans les règles, pourquoi les forces de l'ordre viennent agresser les civils C'est là que l'article 7 entre en jeu. C'est là que l'infraction pénale, elle est valide. C'est une agression gratuite qui fait l'objet d'une poursuite. C'est de l'attaque contre contre civile. Hein. Euh, C'est un, un comportement je le répète, qui vise à atteindre la population civile pour faire appliquer euh, non pour une application pardon d'un état politique. Déni international intentionnel pardon déni intentionnel d'attaquer un groupe de son intégrité atteinte atteinte directement à l'intégrité. Donc, c'est un déni intentionnel d'attaquer un groupe dans son identité. C'est un droit fondamental et constitutionnel que de manifester pour une raison politique dans la rue, à partir du moment où les choses sont faites dans les règles. Donc, toute force de l'ordre qui viendrait agresser ce mouvement-là, qui est en droit, protégé par le droit constitutionnel, et qui est là pacifiquement, je ne parle pas des casseurs. C'est une infraction pénale qui fait l'objet eh d'une traduction à la, à la Cour pénale internationale, tout simplement, protégée par l'article 7. Donc c'est inhumain, c'est vraiment l'intention de, de créer de la grande souffrance dans une population. C'est l'article 7 qui dit ça. Hein. C'est vraiment avoir l'intention de créer la douleur hein, donc inhumain, causant intentionnellement de grandes souffrances et à, atteinte à l'intégrité physique. Le motif, le petit H de, la, de, de, cette, de cet article, il y a un petit H qui dit, surtout pour un motif d'ordre politique. Article 7 de la Constitution qui dit que ces forces de police n'ont pas le droit de vous attaquer et de vous, de, de vous faire mal comme ils le font. C'est l'article 7. C'est l'article 7 qui dit ça. Voilà. Et c'est une juriste qui, euh, qui m'a donné cette info. Et cette juriste, vous la trouverez sur YouTube, d'accord Parce qu'il faut quand même, il faut quand même que on sache que je ne dis pas des conneries. Hein, d'accord il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui vont se dire « Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte Lui, t'es fou Dis pas ça !»« Si, je dis ça !»« Je dis ça et je vous montre maintenant. »« Maintenant, il est temps de vous montrer les choses que je vous dis. Euh, »« Avec Macron, notamment, notamment euh, tout ce qui est euh, violence policière et le fait que euh, des gens euh, euh, aient été blessés, des gilets jaunes aient été énucléés, euh, blessés... Euh. » Alors... Une petite vidéo pour répondre euh, à une question qui m'a été posée. Euh, juridique, hein, puisque je suis juriste, à savoir si euh, tout ce qui se passe euh, euh, avec Macron, notamment euh, tout ce qui est euh, violence policière et le fait que euh, des gens euh, euh, aient été blessés, des gilets jaunes aient été impréés, euh, blessés, euh, tués, euh, ils sont morts de ça ou euh, ils sont gravement handicapés, euh, traumatisés, euh, violentés, ils ne peuvent pas aller euh, porter plainte. Écoutez bien ce que dit euh, cette euh, avocate. On leur interdit de manifester pacifiquement et bientôt ça va euh, devenir un délit de manifester, de manifester pacifiquement, selon la, loi, la future loi Castaner qui ne va pas tarder à le passer. Alors on m'a posé la question, est-ce que euh, ça peut être considéré comme un crime contre l'humanité C'est-à-dire dépendre d'un autre tribunal que de la France, c'est-à-dire la Cour pénale alors, évidemment, vous dites, oh, crime contre l'humanité, etc., oh, c'est que les nazis, etc., alors, ou au euh, Rwanda, etc., alors détrompez-vous, parce que bon, je fais mon analyse. Après, vous, vous faites ce que vous voulez, je vais vous donner le texte, vous irez vous, irez, vous, irez vous rendre compte par vous-même de ce que je dis, si vous pensez la même chose ou pas. Moi, c'est une interprétation, c'est la mienne, voilà, avec mon expérience. On verra. C'est quoi la Cour pénale internationale Donc c'est une Cour, euh, bien, bien entendu, complètement indépendante euh, de la France. Elle, est, elle a été créée par un, euh, le, le statut de Rome. Euh, et euh, le statut de Rome, euh, il, euh, comment dire, il fallait le, euh, être un État signataire. Et euh, il fallait ratifier ce statut de Rome. Euh, il euh, a été et ratifié. Et donc euh, la France a signé. Voilà. Et euh, elle a ratifié ce traité je, en 1999. Et donc elle est euh, justiciable de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'on est soumis à la juridiction de la Cour pénale internationale, voilà. laquelle juge euh, des, euh, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, euh, les génocides, euh, etc. Et euh, on peut saisir, n'importe qui peut saisir un, un procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, avec des éléments démontrant ben, des crimes de, contre l'humanité, à tel endroit, des crimes de guerre à tel endroit, avec un dossier bien... Mais je n'ai pas trouvé d'endroit où ça doit être un avocat qui doit le faire. Non. En fait, il faut transmettre des éléments au procureur qui décide s'il lance une enquête. S'il ne lance pas d'enquête, il faut quand même qu'il le justifie. Alors, est-ce qu'on est, qu est dans, dans ce cas-là pour ce qui arrive aux au Gilets jaunes Alors, l'article qui, euh, qui, qui traite euh, de la question, c'est l'article 7 du statut de Rome. Voilà. Je vais vous mettre euh, en, en dessous le lien vers le, le traité. C'est pas très long. Euh, L'article 7 me paraît, euh, me paraît suffisamment clair. Euh, on va faire juste la petite analyse ensemble. C'est n'est pas très très long. Hein. En fait, euh, le critère, c'est que dans le statut hein, on, le statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité... Écoutez bien, écoutez euh, bien, écoutez bien. que des actes si après on va les voir, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Donc si on analyse, dans le cas des Gilets jaunes, de ce qui leur arrive, des, des horreurs qui leur arrivent, on est bien dans l'attaque systématique lancée contre une population civile. Euh, C'est systématique contre les Gilets jaunes. Euh, C'est organisé, on le voit bien, pour euh, les, les mettre... À des endroits précis et les, les, les, leur tirer euh, des, des coups de flashball dans la tête, les blesser, les, les grenader, etc., les empêcher de, de, de, de partir, comme place de l'Étoile, place de la Bastille, voilà, et en toute connaissance de cause. C'est le critère, c'est le premier critère. Vous voyez, déjà celui-là, pour moi, on l'a. Hein et les Gilets jaunes sont pacifistes. Et c'est pas, pas fini, et c'est pas tout. Les Gilets jaunes sont pacifistes. C'est pas ceux tout. Il euh, oh, y a les vidéos, ceux qui ont pris des balles. Il euh, y a flash -y, beaucoup de vidéos qui tête, justifient tout ça. Ce n'étaient pas des gens, euh, des casseurs ou autres, voilà, clairement. Donc, euh, euh, pour moi, on est, euh, est là-dedans. Après, euh, quel acte est commis euh, qui peut constituer un crime contre l'humanité Là, on a le cadre. On voit bien que c'est une attaque systématique, etc., contre les Gilets jaunes. Alors, quel acte Moi, je pense qu'avec les flashballs, on est dans le, dans le, dans le, dans le cas. Le, vous allez voir, dans l'article, on est dans l'article 7. Euh, donc, k Le cas, ça veut dire euh, quand on commet des actes euh, la personne qu'on a, qu Macron, Castaner, etc., commettent des, des actes inhumains de caractère, euh, comment dire, causant intentionnellement de grandes souffrances voilà. ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Voilà. Écoutez des bien ça, c'est important. Causant hein. Intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique. Hein. Donc, voilà, on est en plein dedans. Hein. Ben, là, évidemment qu'on est en plein dedans. De déterminer, euh, voilà. Vous avez compris, euh, je pense qu'il y a suffisamment d'atteindre grave à l'intégrité physique. On a tout ce qu'il faut et des souffrances. Hein. On est même, je pense, dans le, le petit H. Hein. Là, on vient de faire le cas. Et dans l'article 7, il y a le petit H qui parle de persécution. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable, donc de tout groupe, hein, comme les Gilets jaunes, pour des motifs d'ordre politique, en premier. Oh, d vous politique. avez entendu ça Racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères, etc. Mais on parle bien de motifs d'ordre politique. Alors qu'est-ce que c'est à part euh, réprimer une contestation contre la politique de Macron Eh ben voilà. On y est donc, à mon avis. Ok Donc ça, j'invente rien, hein. on est d'accord On est en plein dedans là. On est en plein dedans. Donc là, l'article 7 est applicable dans le cas des, de, de ces violences euh, qui sont, à, à mon sens, euh, abusives, non maîtrisées et surtout ordonnées, euh, peut-être ordonnées par euh, Castaner. Ça reste encore à voir. Parce que est... M. Castaner peut très bien donner des prérogatives... Euh, comment euh, pour, pour que ces violences soient un peu plus sévères. Mais peut-être que lui pas, ne maîtrise pas non plus ce qui se passe réellement sur le terrain. Peut-être qu'il y a des débordements qui sont abusifs. OK. Alors peut-être que lui, en, en amont, il veut protéger les forces de l'ordre. Mais de toute façon, il y a quand même deux choses qui sont graves. C'est que lorsqu'on demande à Castaner ce qu'il pense de ces violences, lui, ce qu'il répond, c'est « Un gilet jaune qui va manifester dans la rue, il doit assumer ». Voilà ce qu'il répond. Et quand on demande à Macron, il dit « Des violences, quelle violence ?» Quand on demande à Macron, voilà ce qu'il dit « Des violences, quelle violence ?» Voilà, donc, c'est la politique de l'autruche, d'accord Je vous ai montré par A plus B euh, que le citoyen avait, avait des droits, et euh, il ne faut pas désespérer, il faut simplement être prudent. Voilà. Il y a des tas de choses que j'aimerais vous dire, mais je crois que je vais arrêter là. Je crois que ça suffit. Euh, je ne suis pas euh, un porte-parole. Simplement, si vous retournez manifester pour l'acte 12, soyez prudent. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire bah, Merci en tout cas, vous êtes 62 à participer au live. Je vous remercie d'être venu sur ce live. J'espère que vous aurez appris des choses. Hein, D'accord Et euh, je vous invite. À laisser des pouces, là, il y a zéro pouces Mettez des pouces, ce serait cool de votre part. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis, euh, je vous retrouve euh, pour une prochaine vidéo. Hein, je sais pas encore ce que je vais faire. J'y réfléchis, j'y travaille. Et puis, merci beaucoup.